Yo les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Greg Lassiera, bienvenue dans cette nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire des automations, à quoi ça sert et comment les intégrer dans vos productions Ableton. Let's go Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une automation En fait, une automation, c'est programmer une action sur un VST, sur un plugin dans votre Ableton. Voilà, donc comment activer ces automations Il suffit d'aller juste cliquer sur cette petite flèche en haut. Voilà, une fois qu'elle est cliquée... Vous allez jusqu'à insérer vos plugins. Par exemple, faire des automations sur des reverbs, sur des delays. Ça peut être assez sympa. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous montrer comment programmer une automation. Euh, ce soir, on va le faire sur une reverb. Et ensuite, je vous montrerai comment on peut créer un rack d'automation sur Ableton. Alors, tu peux aussi les programmer sur FL, etc. C'est juste une question de, de programmation et d'utilité. Donc, le projet sonne comme ceci. Donc voilà, tu l'as compris, on a repris notre ancien projet Où, avais, où je vous je appris à faire un drum group version house On a repris ça et du coup j'ai créé un build up un build up voilà et euh, donc je vais faire des automations justement pour donner vie et faire monter la pression sur euh, sur ce build up alors pour ça je t'ai dit tu cliques sur la petite flèche en haut pour activer et pour avoir la liste de tous les plugins que tu as installés sur ta sur ta piste par exemple donc là en dessous il y a marqué davis on etc etc bon là ça nous intéresse pas parce que c'est ma macro mais si je prends une reverb, je la glisse ici voilà donc, elle apparaît bien sur ma piste. Hop, juste ici. Donc, je vais aller la sélectionner. Reverb. Et là, vous voyez, une ligne rouge apparaît. Avec Davis On. Davis On, en fait, c'est On Off. Donc, du coup, je vais la mettre juste un On sur ma montée. Alors, je vais la calibrer. Un petit peu. Voilà. Et donc là, maintenant, ce que je vais régler, je vais régler en fait mes automations. Donc là, tu as vu, j'ai touché le Decay Time et le Dry and Wet. Dry and Wet, ça veut dire euh, mouillé ou sec. Ça veut dire on/off, la, la puissance du on/off en fait. Donc je vais aller sur mon Dry and Wet. Je vais mettre au départ, on va la mettre à zéro parce que ça, c'est pas envie que ça, ça truc. que ça soit actif. On va la mettre à zéro. Donc du coup, parce que je n'ai pas envie que ça soit actif. Là, maintenant, on va faire une automation. Donc tu vois, c'est juste une ligne en fait, à tracer. Tu cliques, tu fais deux points. Et là, je vais monter progressivement en fait. Ma reverb jusqu'à arriver à 100% en haut. Et là, je vais la refaire descendre pour pas qu'elle vienne me gêner au moment du drop, par exemple. Et ça, c'est une automation, en fait. C'est comme si je tournais automatiquement le bouton et je le faisais en live à chaque fois. C'est programmé sur Ableton, en fait. Une automation, c'est programmer une action d'investir sur Ableton. Voilà, donc là tu vois, c'est forcé au maximum, bien évidemment. Hein. Et là j'avais mis off, tu vois, ça ne s'est pas mis. Donc là je vais le remettre sur on. On va baisser un petit peu maintenant que tu as compris le système. Ça sert à rien de le mettre à fond comme des bourrets Hop, sinon on perd un peu tout. Et tu vois, là j'ai fait une automation dry and wet, mais je peux faire une autre une automation de tout ce que possède la reverb Donc ça tu peux le faire sur tous les plugins aussi, plugin le bouton et plugins extérieurs. Donc là, ce qui m'intéresse, je vais mettre un petit peu le Decay. Le Decay, on va le faire monter aussi. Un tout petit peu impression, ça sert à rien d'accélérer de, comme des ouf. Et si je le mets avec la musique, évidemment. Par contre, si je désactive, tu vas voir. Il se passe pas grand chose, on sent toujours la montée, mais il n'y a, a pas de vide, il n'y a pas de cette montée en cette variation. Donc c'est très important de programmer des, des automations sur Ableton, que ce soit des automations de plugin, des automations sur vos VST, des automations par exemple sur votre Serum avec vos pitch pitchbends, etc. Donc, ce qui est intéressant aussi de faire, par exemple, pour ça, pour une montée, moi, j'ai créé directement un rack, voilà, un rack avec plusieurs plugins. Donc, je vais vous montrer comment on peut refaire ça. Donc, au début, j'ai mis ici un grain delay. Ensuite, j'ai mis un auto filter qui correspond au filter un peu de votre DGN si vous êtes DJ, évidemment. Une reverb. Donc là, ça sert à rien que je vous explique une reverb. Je pense que tout le monde connaît. Un petit EQ pour contrôler les fréquences qui vont être créées par tous ces FX. D'accord. Et un compresseur, évidemment, pour pas que ça me pète tout dans le rouge. Donc Maintenant que j'ai installé tous mes plugins, je vais être dessus, je fais clic droit, grouper. Et là, il me crée un début de chaîne. Donc du coup, je vais les mettre... À ce sens-là. Par contre, les gars, il est vraiment très, très important que vous mettez vos plugins dans le bon ordre. Je vais pas mettre un compresseur avant de mettre une reverb, etc. Surtout pour cet effet-là. Donc, ensuite, ce qui est intéressant, maintenant que j'ai créé ma chaîne, par exemple, voilà. On va la, ici, on va la renommer. On va mettre euh, euh, Arisa, par exemple. D'accord Et je vais cliquer sur ce petit rond-là. Et là, il va me créer des macros. Donc, tu vois ici, en fait, j'ai créé une macro, ça pique. Donc, pour créer une macro, en fait, rien de plus simple. Il suffit d'aller sur les presets que vous voulez automatiser. Donc là, par exemple, ça, j'aimerais bien l'automatiser, l'affecter à la macro 1. Voilà. Donc, je vais le renommer, parce que là, on va, on va tout mettre sur ce, sur, ce, sur ce knob, comme on dit. Donc là, on va mettre euh, supplément. Voilà, petit supplément à ça. Je vais également mettre mon dry and wet dedans. Clic droit, affecter au supplément. Voilà. Et là, tu vois, quand je bouge... Je... Ensuite, je vais régler mon filtre. Donc, mon filtre, ce qui m'intéresse, c'est qu'il coupe les bas. Donc, je vais choisir ce filtre ici. Ensuite, j'ajoute les fréquences. Et là, si je tourne, vous voyez, ça bouge. D'accord. Et là, par exemple, je ne vais pas tous vous les refaire. Je vais vous donner le le à Vous aurez juste à, à faire ce que je vous montre. Voilà. Donc là, maintenant que j'ai réglé mes automations et affecté toutes mes automations à cette macro, là, on voit que quand je tourne le bouton, ben, ça bouge, ça vit, il se passe quelque chose. Et alors, le petit astuce aussi, par exemple, là, vous cliquez sur droit, vous faites « Éditer votre affectation macro ». Et ici, en fait, en haut, vous pouvez régler vos valeurs de départ et vos valeurs de fin voilà donc par exemple quand je suis à 0 ben, on est à 26 hertz et quand je suis à 100 ben on est à 3,99 99 hertz et non pas à 19 vous voyez donc ça ça peut être important pour régler pour régler pas mal de, de petits problèmes que vous allez rencontrer si vous éditez vous même vos macros et vos automations <coughs> voilà donc maintenant je vous montrer vite fait avec nos petits réglages ce que ça donne donc je reviens ici dans mon automation. Je fais sélectionner Audio Effect Track puisque je l'ai pas nommé. Mais si je l'avais renommé, on va l'appeler la recette, tu vois La recette. Et là, tu vois ça Hop, direct la recette. Voilà. Donc la recette avec le petit supplément. Voilà. Donc je vais le faire monter. Et là, tu vas voir. Filter, par exemple, il bouge. Bah, les amis, on se dit à très vite pour une nouvelle recette pour apprendre de nouveau à produire sur Ableton, à faire vos édits, à faire vos productions, à prendre quelques petits secrets. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Posez un petit commentaire. Et pour ceux qui veulent avoir le projet Ableton, etc., les racks et tout ça, je vous invite à nous rejoindre sur mon Patreon. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. A très vite. Ciao.